Amaru, est-ce que vous avez déjà euh, souffert au point de vous tourner vers Dieu vous savez, Marie, moi je suis comme tout le monde. Hein, euh, moi aussi, hein, je souffre parfois, ça m'arrive. Hein. Voilà, vous êtes humain. Euh, et comment ça se passe vis-à-vis -vis de votre relation à Dieu bah, Comme tout le monde, Marie, bah, il s'est engueulé. Hein. Moi, <rire> je me tourne vers lui et puis je lui demande directement euh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Quoi, hein. Parce que vous pensez que c'est lui euh, le responsable de votre souffrance euh, Vous savez, hein, depuis qu'on m'a raconté euh, l'histoire de Moïse, là, des dix plaies d'Égypte, moi je me méfie. Euh, il est capable de beaucoup de créativité euh, quand il s'agit de, de faire euh, subir des trucs relous. Euh, D'ailleurs, à la place de Pharaon. J'aurais jamais tenu dix plaies. Je pense que oh. euh, si Moïse avait demandé à Dieu de me convaincre de libérer son peuple, Dieu l'aurait juste dit, alors lui, euh, t'inquiète pas, on va lui envoyer une plaie en trois phases, ça sera réglé, une épidémie de gastro un samedi soir avec la machine à laver qui tombe en panne pile à ce moment-là. <rire> Toute ressemblance avec des événements ayant eu lieu dans ma famille ces dernières semaines est purement fortuite. Mmh. Hein. Euh, mais je pense que dès les premiers symptômes, j'aurais libéré euh, tous les Hébreux avec un plan du désert et des chocolats pour la route. En <rire> disant, c'est bon, on arrête, euh, on arrête la gastrole. Mais c'est vrai que euh, Dieu, depuis cette histoire de plaie d'Égypte, il a quand même bon dos hein, pour ce qui concerne les malheurs du quotidien. Quoi. Pourtant, depuis que j'ai des enfants, je devrais quand même le savoir que Dieu, il n'est pas responsable euh, de, de mes souffrances. Hein. Quand j'emmène mes enfants à l'école et qu'il y en a un qui se blesse dans la cour de récréation, bah, c'est triste et malheureux, mais ce n'est pas ma faute, hein. ce n'est pas moi qui suis euh, responsable. Mmh. C'est pareil avec Dieu. Hein. Quand euh, il m'arrive en malheur, euh, je me tourne vers lui, je me plains, mais au fond de moi, je sais très bien que ce n'est pas la faute de Dieu. Quoi, hein. euh, et ça, j'aurais dû m'en douter euh, très tôt dans ma jeunesse. Euh, quand j'étais petit, ma mère, elle m'avait donné une médaille miraculeuse, vous savez, euh, pour, pour me protéger mmh. du mal. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire le lien, comprendre que... Une Médaille à l'effigie de Marie, c'était pas fait pour combattre des malheurs qui viendraient de Dieu. Ça, ce n'est pas, pas très logique, vrai. quoi. Mais bon, euh, cette expérience de médaille, elle, elle m'a enseigné que la foi, hein, c'est euh, pas une protection contre le malheur. Euh, quand ma mère, elle m'a donné cette médaille, elle m'a dit Amaru, cette médaille, tu vois, c'est pas n'importe quelle médaille. Hein. Déjà, c'est français, un hein, euh, cocorico, <rire> hein, ça vient de Catherine Labouré. <rire> et puis bah, elle a sauvé euh, plein de gens euh, de terribles maladies, quoi. Alors, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, quoi, avec un truc génial. pareil. Euh, bah, il ne peut plus rien m'arriver. Mmh. Jusqu'à ce jour de janvier à la piscine, où bah, j'ai perdu ma médaille euh, dans les vestiaires, quoi, en me changeant devant le casier. Quoi. Mmh. Là, je me suis dit « Attends, une médaille aussi puissante, qui est censée nous protéger de tous les malheurs, mais qui n'arrive même pas à se protéger elle-même de sa propre perte, tant soit elle est vraiment nulle, soit c'est moi qui n'ai rien compris. » Et en fait, c'est moi qui n'avais rien compris. En fait, euh, <rire> Dieu, il ne veut pas qu'on soit malheureux euh, ni qu'on souffre. Hein. C'est comme moi avec euh, mes filles à l'école. Hein. Euh, euh, je veux dire, euh, il ne peut pas empêcher qu'il qu qu nous arrive des mauvaises choses. Le truc, c'est que si on est trop focalisé sur ce qui nous arrive dans la cour de récréation, euh, quand on se fait mal, mmh. bah, on ne peut pas se rendre compte que Dieu, il est arrivé aussi vite qu'il a pu et qu'il est déjà en train de nous soigner comme un père qui préférerait euh, prendre sur lui toutes les souffrances de ses enfants. Quelle humilité. Mer bravo et merci beaucoup Amaru au Cazenave.